C'est Winman, content de vous voir, on fait une vidéo SQDC aujourd'hui, la review 255, produit de Dubon Select, le Girl Scout Cookies. Et oui, mesdames et messieurs, un produit très, très, très attendu des abonnés de Winman. Le Girl Scout Cookie à 31$, euh, un produit qui n'a pas encore baissé de prix. On sait que les produits Dubon Select ont baissé de prix, euh, mais quelques-uns sont restés à leur prix original de 31$. Produit avec euh, THC élevé entre 17 et 24. Ici, on a 20.55 de THC. Caryophyllène comme terpène dominante. Euh, quand on regarde les autres terpènes, myrcène, humulène, limonène, bisabolol. Et pour arôme naturel, on nous dit terreux. On sait que le Girl Scout Cookie, il y a deux gros phénotypes. Euh, il y a le Tin mint. Saveur de menthe. Est-ce qu'il y a le goût de menthe ici? Arrêtez. Sortez-vous ça de la tête. Il n'y aura aucun goût de menthe dans ce contenant-ci. Euh, ou Sinon, c'est le Tin Mint ou le Platinum. Platinum Girl Scout Cookie, finalement. Donc, ici, là, ça nous dit que sur le site de Leafly, que ça a été euh, fabriqué avec le OG Kush et le Durban Poison. Euh, on a déjà vu là, ce croisement-là chez Winman quand on a été dans Winman à l'école. On s'en rappelle très bien. Supposé de nous donner un effet relaxant sur le corps. Et euphorique. Euphorique aussi. Donc euphorique, là j'ai l'impression c'est un peu dans la tête. Donc c'est hybride. Vraiment hâte de voir le buzz de ça. Euh, à quoi qu'on va s'attendre ici? C'est le seul euh, Girl Scout Cookie à la SQDC du, du, du, euh, Bon Select euh, se sont dit que ça va être eux euh, qui vont euh, se lancer les premiers j'ai vraiment hâte de voir ce qui se trouve à l'intérieur j'ai pas vraiment la chair de poule. J'étais très très déçu par euh, les produits de Bon Select 31$ là, ici c'est quand même plus cher que les produits de San Rafael est-ce que le Girl Scout Cookie va être meilleur que le Pink Kush de San Rafael impossible c'est impossible. Euh, Est-ce qu'il va sortir de l'ordinaire? On ne a pas entendu parler. On n'a pas entendu parler. Euh, on se le fait pas référer euh, quand on rentre à la SQDC. C'est un produit qui, qui, qui, qui va disparaître. Écoutez, euh, Dubon Select va disparaître. On sait que Dubon Select ça appartient à iPark, iPark appartient à Tilray. Et on se souvient tous euh, le 12 octobre 2018. Oui, tout le, monde, tout le monde, se souvient du 12 octobre 2018 quand Terry était à 148 dollars et 30 sous US pour une action. 148 dollars US pour une action. Et alors, ce qu'on se parle présentement, mesdames et messieurs, l'action n'est pas à 148 et 30 sous. Elle est à 6 et 56 pour la même compagnie, même affaire, même action. Ça va passer de 148$ à 6$. dollars. Tu vois que ça va pas bien. Les gens ne sont pas intéressés à cette compagnie. qui font faire leur cannabis par d'autres compagnies. Euh, ils mettent leur propre étiquette. C'est pourri. C'est pourri. Bon, on va arrêter de chier. on va leur donner une chance. Est-ce qu'il y a un Beauveda à l'intérieur, un boost? J'imagine que oui. Est-ce que le boost va être. Euh, le Beauveda va être sec et on va sentir des granules à l'intérieur. Oui oui vous le savez très bien donc c'est euh, -ce un voué à l'échec je pense que oui donc la vidéo va être terminée donc vous n'avez pas besoin d'écouter le reste de la vidéo ok on va donner une chance au coureur on va ouvrir ça le Girl Scout Cookies vous voyez là que j'ai euh, aucun aucun trip aucun trip en ce moment Girl Scout Cookies c'est vraiment populaire là euh, comme variété Un beau VEDA ici qui est complètement dur comme la roche. Ça sert absolument à rien. Inifi... Efficacité zéro. Ça ne sert absolument à rien. Il est fini. Ça sert à rien. Ça sert à rien. As-tu entendu Oups. Sans, sans fruiter. Un arôme qu'on connaît, la SQDC. Euh, une bonne petite arôme, mais. Rien qui se démarque. Là. Tu sais, qui, qui va me dire que ça, c'est du Girl Scout Cookie? Là. Tu sais, Ouf! Ouais, c'est rien de spécial là. Ah, Vraiment rien. Euh... C'est de la style bullshit, man. C'est de la style merde. Du euh... ouais, Dubon Select, c'est terminé pour Winman. Winman n'achètera plus jamais un produit de Dubon et de Dubon Select. Que ce soit du wedding cake du gélato, du Dove Boy Pink, du Dossi n'importe quoi. Je n'achèterai plus jamais du, du bon select et du bon. Je vais encore donner une chance à Grell, parce que Grell fait partie de la même compagnie que du bon select. On va continuer à essayer les nouveaux produits de Grell, Mais c'est terminé avec du bon et du bon select. Je vous montre à la caméra de plus près. Et ensuite, on en fume un. On est de retour avec le Girl Scout Cookie de Dubon Select. Écoutez, vraiment plus qu'ordinaire, plus qu'ordinaire. Euh, on peut avoir du Exo à 20$ là, de cette qualité-là. Euh, je ne sais pas là, si High Park euh, sont au courant qu'il y a des compagnies comme San Rafael euh, à 30$. est Ce qu'ils savent aussi là, que 48 Nord existe 7 Acres est très très populaire là, chez les abonnés de Winman. Euh, toutes des compagnies là, qui sont vraiment de meilleure qualité là, pour une trentaine de dollars. On a aussi Sundial Grower, que certaines personnes aiment euh, les arômes. Euh, Toutes des produits là, à 30 dollars. Vraiment déçu. Il n'y a aucune passion là, dans cette euh, culture-là, dans cette production-là. Euh, du pot, c'est du pot. Donc, euh, pour ceux là, que du pot c'est du pot, peut-être que ça, ça va passer, mais euh, en général, pour les abonnés de Winman, du bon select, ça passe pas. On est de retour avec le Girl Scout Cookie de du bon select. Euh, avant de commencer, j'aimerais remercier mes commanditaires Indoor Growing Canada, le site par excellence pour les produits de culture de cannabis. Euh, allez dans le lien en bas dans la description, ça va aider Winman en passant par ce lien. Il y a aussi Shop Urban Ice pour des bijoux. 25% de rabais. J'ai un code promo dans la description. Il y en a qui vont dire, écoute, tu as déjà barré Girl Scout Cookie, tu as barré du bon Select, tu un peu sévère. Tu ne l'as même pas allumé le joint. Écoutez, San Rafael, souvenir, 48 nord, 7 acres. C'est toutes des compagnies à 30$ qui surpassent du bon select de loin. Donc, on allume ça. 20.55 de THC. Est-ce que ça va faire le travail avec les autres cannabinoïdes? Cariophyllène en premier lieu, mais quand même, euh, je l'ai trouvé quand même fruité. Pourtant, fruité, là, c'est terpinolène, terpinellol, terpinolène, bien même pas là. OG couche, mélangé en... Durban Poison, il est bon. Mais il n'y a pas de goût de couche. Il n'y a pas de goût. Euh, ça ne goûte pas le Girl Scout Cookie, man. Même si mon coronavirus n'est pas à 100%, mon odorat n'est pas à 100%, c'est pas, euh, pas du Girl Scout Cookie, man. C'est ça qui me fait capoter. Ça me fait capoter ben Ren. Pourtant, du Pinkouche de sans raphaël j'ai goûté à du Pinkouche du BC. J'ai goûté au Pinkouche de Grill, le Pinkouche de collective euh, Craft Collective. C'est du pinkouche, ça se ressemble, tu comprends-tu, ça se ressemble. On est loin, là. on est loin. Euh, deux fois j'ai essayé du Girl Scout Cookie là, euh, du BC, il y avait une ressemblance, un goût de pâte, pâte de, pâte de, de, de, de biscuit. Pâte à biscuit, un goût différent, un goût différent. Ça, c'est des goûts qu'on reconnaît. On n'a pas le goût de vanille à la SQDC. Pourtant, euh, j'ai déjà essayé du cannabis qui goûtait la vanille. Il y a, pas, il y a des arômes qu'il n'y a pas à la SQDC. On dirait que je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'ils ont le droit à, à 8 arômes, puis c'est tout. Je ne comprends pas. Pourtant, je pense que les terpènes, elles ont environ 200. Donc, 200 terpènes, 200 arômes différents. Je ne veux pas, j'imagine... Il est bon, il est bon. Mais, euh, le buzz, là, je sais que je viens de le commencer, mais ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Le goût est bon. Le goût est bon, mais achète pas ça. Il y a tellement d'affaires que tu peux acheter qui sont meilleures que ça, là. Les deux souvenirs plante ça bien raide. Puis, c'est en bas de 30$. Il n'y a pas de goût de... Je l'aime, je l'aime le goût, je l'aime le goût. C'est un goût que, que j'ai déjà connu à la C'est pas la première fois qu'on dit ça, qu c'est un goût qu'on connaît à la SQDC. C'est des goûts qui reviennent... Pourtant, c'est des, des arômes complètement différents. C'est des variétés différentes. C'est le seul Girl Scout Cookie à la SQDC. Comment ça qu'il ressemble à un autre produit? cest parce qu'il goûte du OJ Kush, puis il y a d'autres produits que c'est des OJ Kush? Non, non, ça n'a pas rapport, c'est pas du OJ Kush. Il n'y a pas de couche là-dedans, il a pas de... Ça n'a pas rapport, man. Hein? C'est euh, fruité, ça, man. C'est fruité, Quel fruit Je sais pas, genre de fruité sucré. Il euh... n'y a pas de cariophyllène. Euh... Il n'y a pas de terreux, là. En tout cas, la première arôme est très, très, très agréable. Je ne vais quand même jamais m'en racheter. Euh, à 31$, je, je veux aimer la cocotte. Je veux, je veux, la, je veux la regarder un peu. C'était quoi, vert, brun, des petits bouts, pas de structure, pas rien, Boveda, sec comme la roche, on ne sait pas à quoi ça sert. Donnez-nous nous, le Boveda en main propre, nous on va l'insérer dedans. J'ai commandé des produits euh, médicaux, ils m'ont donné le Boveda dans, un, dans une enveloppe euh, en, en enveloppé. séparément. Pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Alright. Je te laisse là-dessus. Plus rien à dire. Du bon select. C'est terminé avec Winman. Ciao. Hey, écoute, je veux te dire. Puis le buzz, il n'est pas super. Il, il est vraiment là, il bosse pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Euh, c'est un hybride, euh, quasiment euh, célébral. Hybride, euh, toi t'aimes ça parler Sativa. Hybride, hybride Sativa, c'était si mieux, tu comprends? <rire> yeah, c'est un joint là, un et quart. J'ai pris un papier Winman. Si tu veux des papiers Winman, là, tu t'envoies sur Instagram. Puis euh, je t'envoie ça par la poste. Mais le Card Cookie de Dubon Select, 20% THC et puis avec le, les cariofilènes et compagnie, les cannabinoïdes et puis les autres terpènes. Le travail se fait pas bien avec moi. Je <rire> suis euh, gelé, je suis gelé, mais pas oh, comme que j'aimerais l'être. Est-ce euh, que je vais m'enrouler un autre? Je vais le fumer, j'aime le goût, mais... Le buzz n'est pas assez fort, vraiment pas, et puis, euh, <coughs> je suis vraiment pas satisfait. C'est quand même 31$, ce n'est pas un produit euh, à 20$, puis à 20$, à cause du goût, je serais content, je serais, je serais content, mais à 31$, je n'ai pas l'expérience avec quand je le regarde, J'ai n'ai pas euh, un bon buzz. Euh, le buzz il n'est pas assez fort. C'est pas que le buzz est pas bon, mais le buzz est pas bon, il est pas assez fort. Il est vraiment pas assez fort, tu comprends-tu Et puis quand on a un Girl Scout Cookie, on s'attend à un arôme particulier. C'est pas là du tout, c'est un cannabis régulier qu'on qu qu a déjà senti. C est, c est, ça se démarque pas du tout, du tout. Euh, si tu disais à quelqu'un que tu as fumé du Girl Scout Cookie un jour parce que tu t'as acheté ça, D'après moi, c'est pas du Girl Scout Cookie. D'après moi, c'est inventé où il y a quelqu'un qui s'est trompé en, en écrivant le nom, soit à la SQDC, soit du Bon Select, soit Namasté, euh, Zenabis, si c'est eux autres qui ont fait le cannabis pour eux autres. Il y a quelqu'un, quelque part, qui s'est trompé d'étiquette ou quelque chose. Ça, leur, ça a même pas rapport avec Girl Scout Cookie. Encore une fois, encore une fois, euh, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires si j'ai si tort. Il euh, y a des gens là, qui recherchent du Girl Scout Cookie. C'est leur goût, leur arôme préféré, leur variété préférée. Est-ce qu'ils est -ce qu aiment celui-là? Pas sûr. Vraiment pas. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Donc le buzz. Il n'y en a pas de buzz. Il n'y en a pas de buzz. Il euh, n'y euh, a pas d'indica là-dedans. Il là. n'y a aucun effet corporel. Là. C'est célébral, léger. Euh, ça me fait... je peux comparer ça peut-être un Bayou. Pff, Bayoué. Bayou, oui. Euh, Bayou. Je compare ça avec une qualité de Bayou. Euh, Bayou, c'est un produit d'Exo qui... qui a rendu populaire Exo euh, malgré sa qualité. Euh... Exo est devenu populaire grâce à Bayou. Euh, tellement, euh, il a été vraiment impopulaire. Euh, ça l'a créer un, un, un buzz pour le boyou et finalement pour exo. Donc euh, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est cause girl's cut cookie? Peut-être, mais ne sois pas curieux. Ne sois pas curieux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne sois pas curieux. À moins que quelqu'un te le paye, puis que tu te dis « Regarde, euh, c'est du Girl Scout Cookie, on va fumer ça. » Le goût est bon. Le goût est bon. Tu vas le fumer au complet. Mais peut-être tu vas le fumer rapidement, parce qu'il bosse pas. là, tu m'en fumer un autre, il bosse pas assez. Tu sais. Je pense pas que ça soit juste moins. Je pense pas que ça soit juste moins. Je pense vraiment que les produits du bon select, euh, pff, je ne vois même pas de différence entre du bon select et du bon. Pourtant, quand on regarde dans mes vidéos, euh, dans les débuts de Winman, il y avait une différence. Il y avait une différence, puis je le disais dans les vidéos aussi. Mais là, présentement, c'est la même qualité. Du bon select ne devrait plus exister. Ça devrait être seulement du bon. Et ça devrait être tout 20$ à cause de la compétition. Euh, ils n'ont même pas le, ch le choix de penser. Est-ce qu'on le laissait à 25, 31? La compétition. La compétition fait que ça va se faire ajuster. Il va y avoir des ajustements de prix. Euh, C'est inévitable. C'est inévitable. Écoutez, je l'ai dit tantôt dans la vidéo, l'action elle est passée de 148 à 6 dollars. Euh, C'est sûr que 148 dollars, c'était comme un peu fou. C'était comme un peu... Euh, Irréel, là. Mais euh, quand même, quand même. Il euh, y, y a des gens qui ont acheté cette compagnie-là à 148$. Euh, et puis là, qui voyaient ça à 6$ et 65$. Euh... Uh, Tilray, Tilray, Tilray. Eh hey boy, T.I. Et voilà, 6,66, chiffre du diable, 6,66, 2 novembre 2020, till rate, 6,66, c'est la vie. Euh, quand même une grosse augmentation aujourd'hui, ça ne sert à rien que je vous dise l'augmentation, pourcent le pourcentage d'augmentation, vous allez capoter, mais... Euh, Teller, c'est du gambling. C'est, wow, ouais, mais t'as des compagnies de cannabis, c'est du gambling. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est qui qui a dit ça? C'est qui qui a dit ça? Mm -hmm. Ok, je pense que c'est Max Paré. Hein? Ouais, je pense que c'est Max Paré. Euh, s'il vous plaît, Max, garde tes commentaires pour toi. ok, Continue à pitonner euh, sur ton cellulaire. Et on se verra, là, pour les questions à l'examen, on verra si tu vas être capable de répondre. OK, donc, uh, Tilray, qui est iPart, qui est du bon Select, qui est aussi Grell. Euh, je ne sais pas ce que ça en va, cette compagnie-là. On sait que Grell, euh, ils ont juste trois produits. Pas de nouveaux produits à l'horizon. Euh, ils ont enlevé le C'est comme, ils font tout le contraire de ce qu'il faut. Ils font tout, tout, tout, le contraire. Pourtant, ils ont beaucoup d'argent à cause des actionnaires. Puis ils la dépensent euh, mal. Ils devraient vraiment investir dans le Grill. Euh, arrêter de mettre des, des faux noms comme ça. Enlever le Beauvéda des contenants. Alright. Le buzz est pourri. Le buzz est vraiment plus qu'ordinaire. Euh, C'est un gros joint que j'ai fumé. Euh, papier 1 et 1 quart. Euh, ça donne beaucoup la bouche sèche. Hein, effet secondaire. Euh, OK. On arrête là-dessus. Je te laisse là-dessus. Je t'adore, je vous adore. Donne un pouce à la vidéo. Va sur mon Instagram. Weed. Euh, weed. Euh. Weed. Indicomand. Je suis tout perdu. Ah, là, tu vas tout mettre ça sur le dos de du cannabis. a oh, le cannabis, il est fort! Euh, c'est quoi dans mon. Weed We Indie Command, Weed We Indie C'est quoi je le dis aussi? Ok, bye, on arrête là-dessus. Ciao.